J'ai eu un problème Internet aujourd'hui et je me suis retrouvé dans mon bureau sans pouvoir me connecter. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais aller au café où je vais d'habitude pour travailler. Le problème, c'est que ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que je procrastine sur une masterclass que je dois enregistrer. Et en plus, bah, je voulais envoyer ce template aux clients pour qu'ils puissent eux aussi travailler la masterclass. Et je me suis dit, bah, si on transformait cet échec en opportunité, et du coup, je me suis dit, allez, je vais travailler sans Internet. On va voir à quoi ça ressemble. Et du coup, je suis hyper focus parce que bah, euh, j'ai mon livre là pour euh, m'aider. Alors, j'ai un débit faible, donc euh, j'arrive quand même à aller sur Internet, mais je ne peux clairement pas regarder euh, des vidéos sur YouTube, par exemple. Et du coup, je suis hyper, hyper focus. Et puis, j'utilise aussi un timer pour m'aider. Donc, mon encouragement pour vous, c'est euh, bah, déjà d'avoir un réflexe d'utiliser vos échecs et voir comment vous pouvez en faire des opportunités. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Parce que ça fait peut-être des mois que je n'ai pas été dans cette situation. C'est pour ça que parfois, j'aime bien travailler dans euh, le train ou l'avion parce que je suis déconnecté et du coup, je suis focus, je ne suis pas distrait. Et là, bah, c'est hyper agréable, j'avance hyper vite et je voulais vous encourager à tout simplement parfois vous déconnecter euh, de l'Internet pour voir comment vous pouvez être plus efficace, être plus productif. Voilà, c'était tout simple, ce conseil que je voulais vous donner, que je voulais vous partager à partir de euh, bah, ce que j'ai vécu ce matin et j'espère que ça vous aidera. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos réactions. Dites-moi si vous, vous vivez ce genre de problème, si vous avez du mal, euh, si vous êtes facilement distrait, vous avez toujours 20 onglets d'ouvert, euh, je suis curieux. Ciao, ciao Et puis, bah, j'espère euh, vous encourager, vous inspirer à être plus productif et surtout... Je pense que c'est une expérience que je vais renouveler même si je n'ai pas de problème d'Internet. Vraiment, quelquefois, de complètement me déconnecter.